Bonjour et bienvenue à cette présentation enregistrée pour la réunion annuelle de membres de DataSight. Je suis Gabriela Mejia, Community Manager chez DataSight et je vous présenterai une mise à jour de notre stratégie et de nos progrès. Et je vous présente aujourd'hui une traduction euh, de la présentation de Mathieu Weiss, notre directeur exécutif. Et d'abord, je commence par notre vision, euh, pourquoi nous nous réunissons en tant que communauté et pourquoi nous existons en tant que data site. DataSight est une organisation à bout non lucratif, créée par et pour la communauté de la recherche. Notre mission est de connecter la recherche et identifier le connaissance Et rassembler des éléments euh, disparates du cycle de vie de la recherche pour comprendre l'influence des résultats et des ressources de la recherche. Nous sommes une organisation soutenue et financée par nos membres. Merci de votre soutien. C'est l'effort collectif et la contribution collective qui nous font avancer. Nous travaillons avec des organismes de recherche, des bailleurs de fonds et dans plus de 50 pays à travers le monde et nous travaillons ensemble vraiment pour enregistrer, connecter et euh, réutiliser la recherche. Nous comptons les uns sur les autres pour les succès de l'infrastructure et nous travaillons ensemble sur les bonnes pratiques et l'évolution de ces services que nous fournissons. Et comme la viabilité, et nous euh, développons euh, et soutenons des services identifiants pérennes fiables pour la communauté mondiale et nous visons à être transparents dans tout ce que nous faisons. Les décisions que nous prenons à travers les, les structures de gouvernance et, comme euh, l'Assemblée générale, le conseil d'administration et nous nous engageons ouvertement en tant que communauté à travailler ensemble pour prendre des décisions. Nous construisons la confiance à travers ou avec ces dialogues et nous voulons être un partenaire de confiance au sein de la communauté, parmi les membres, parmi les autres parties prenantes, pour maintenir et développer ces principes communautaires qui sont fondamentaux pour ce que nous faisons et euh, l'inclusion. Nous voulons soutenir une communauté mondiale et valoriser des perspectives vraiment diverses et nous avons beaucoup de travail prévu autour de euh, l'accès mondial et de la participation à travers euh, la communauté mondiale. Une autre chose, à noter, est-ce que nous savons qu'il existe un déséquilibre mondial dans le financement disponible pour la recherche Ainsi, euh, en tant que qu'infrastructure euh, ouverte euh, fournissant des services à la communauté mondiale, nous voulons travailler ensemble euh, pour nous assurer que nous pouvons rendre la recherche cette recherche qui n'a pas, qu pas de financement, et de soutien ou d'infrastructures techniques euh, disponibles et réutilisables à travers la communauté mondiale. Il est donc très important de faire connaître cette recherche dans le monde entier et euh, d'encourager les pratiques de recherche ouvertes à l'échelle mondiale. Nous voulons nous assurer que nous construisons une infrastructure durable et l'infrastructure peut être vraiment complexe. Et donc, si nous regardons cette image euh, de, de route, euh, il peut être difficile d'essayer de comprendre comment l'utiliser. Mais si nous avons la bonne gouvernance, euh, les bons services, l'assurance et la durabilité à long terme autour de cette infrastructure, ça devient un peu plus clair et nous permet de nous concentrer davantage sur les différentes voies et contributions de parties prenantes. Nous avons donc beaucoup travaillé cette année sur les parcours au sein de la communauté. Nous nous intéressons à des parties prenantes spécifiques de la communauté et nous essayons de tracer le parcours euh, de la manière dont vous travaillez avec DataSight et quels sont les différents éléments et composants euh, de l'engagement euh, et de la collaboration dans les cadres desquels nous travaillons. Nous cherchons vraiment à provoquer un changement de culture euh, pour euh, faciliter euh, la science et la recherche ouverte et comme un effort euh, communautaire. Donc, euh, DataSite et les services d'infrastructure que nous fournissons cherchent à rendre ça possible et à les rendre faciles. Nous avons donc déployé beaucoup d'efforts pour affiner ce système. Ensuite, en tant que communauté, nous pourrons travailler à rendre euh, ce système euh, normatif, nous pourrons commencer à le rendre gratifiant et nous pourrons alors euh, commencer à envisager une politique pour le rendre obligatoire. Mais nous devons euh, vraiment nous assurer que les composantes fondamentales du changement communautaires euh, sont présentes afin d'affecter euh, un changement communautaire à grande échelle. Nous nous concentrons sur euh, l'ouverture et l'ouvert. Il s'agit donc d'un mouvement collectif euh, qui a la promesse de rendre la recherche euh, plus efficace, plus fiable et plus. Euh, aptes à relever les défis sociétaux auxquels euh, nous sommes confrontés à l'échelle mondiale. Nous nous concentrons sur le rassemblement de ce euh, parti euh, disparate du cycle de vie de la recherche pour nous assurer que nous soutenons la reproductibilité et que nous apportons cette euh, rigueur au dossier académique. Notre pratique, et vous l'entendrez plus tard euh, lorsque je parlerai de communauté de pratique, est d'inclure des activités autour du libre accès, de la disponibilité et de la reproductivité de ces résultats de recherche ce qui facilite la communication de ces connaissances et des progrès de la science et de la recherche dans tous les domaines. Nous devons nous assurer de comprendre qu'il existe un cycle de vie de la recherche, un cycle de vie complet et article, les articles de euh, revues scientifiques ne fournissent qu'une fraction de l'information nécessaire pour vraiment euh, évaluer et, une étude de recherche. Et en notant que l'article de revue est une très bonne euh, représentation de l'étude de recherche, nous comprenons également qu'il y a beaucoup plus dans cette étude de recherche. Nous devons donc nous concentrer sur l'ensemble du cycle de vie de la recherche pour le réunir. Nous avançons ensemble en tant que communauté et je présenterai comment nous allons avancer. J'aimerais commencer par un bref exemple euh, qui est un très bon exemple de euh, communauté de pratique. Si nous euh, regardons le village historique du Japon, qui sont des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, nous constatons qu'il y a un ensemble de maisons qui ont un euh, dessin spécial. Mais euh, surtout, la communauté s'est réunie chaque année et chacun a un rôle spécial. Chaque partie a un rôle et ensemble, ils euh, travaillent comme une communauté de pratiques pour assurer la durabilité à long terme et la longévité de la communauté du village. Il est donc très important de comprendre dans le contexte de DataSite qu'à euh, travers les, les acteurs communautaires, à travers les différents types d'organisations dans le monde, nous avons différents rôles à jouer et différents voyages que nous pouvons euh, parcourir ensemble en tant que communauté de communautés. Et en parlant de communauté, notre communauté s'est vraiment bien développée au cours des dernières années. Nous avons plus de 2700 dépôts dans le monde, plus de 280 membres dans 50 pays et nous avons plus de 36 millions de DOIs et plus de euh, 1 200 organisations qui ont connecté des dépôts avec DataSite pour euh, enregistrer des DOIs et leurs métadonnées associées. L'année dernière, nous avons travaillé sur une consultation stratégique pour analyser notre statut actuel en tant que communauté et pour euh, définir où nous allons. Grâce à ces efforts et à une série de d'engagements, nous avons été en mesure d'articuler clairement la façon dont nous envisageons d'aller. Nous avons euh, notre vision, connecter la recherche, identifier les connaissances. Nous avons ensuite notre mission euh, principale. Et en dessous, nous avons trois piliers stratégiques différentes qui sont soutenus par nos valeurs euh, fondamentales et l'infrastructure et les services autour desquels nous travaillons et avec lesquels nous nous intégrons. Nous allons donc euh, prendre un moment pour passer en revue chacun de ces piliers et parler un peu de la situation actuelle, de certaines euh, activités dans le cadre de euh, chacun d'eux, mais aussi réfléchir à ce que nous avons accompli à ce stade de l'année. Le premier pilier consiste à fournir de services euh, faciles à utiliser, efficaces et adaptés aux besoins de notre communauté. Ce que nous avons fait dans le cadre de ce pilier, c'est d'établir et de suivre notre efficacité à fournir de la valeur. Nous avons travaillé à la coordination entre les équipes euh, fonctionnelles, euh, vous remarquerez que l'équipe Site est organisée en groupe fonctionnel afin de s'assurer que les responsabilités sont clairement définies, mais aussi que la communauté est clairement orientée vers un groupe spécifique au sein des Site qui répondra à ces besoins. Nous continuons à nous concentrer sur la consolidation des services et de plateformes euh, Site afin de simplifier les interactions avec la communauté et de rationaliser les flux de travail. Enfin, nous nous sommes concentrés sur les liens entre les groupes de travail sur les métadonnées et les membres de DataSite pour nous assurer que nous pouvons contribuer à l'évolution et à la vision stratégique du schéma de métadonnées. Si nous examinons l'état le, le, actuel et les activités spécifiques et, qui, ont dé, qui ont été définies par le cadre de la vision annuelle de cette année, euh, nous constatons que dans le cadre du premier pilier, l'évaluation annuelle des objectifs et des processus opérationnels afin de répondre aux besoins de la communauté à mesure qu'ils évoluent, et nous avons réalisé toutes les activités dans le cadre de cette activité stratégique. Nous poursuivons ensuite notre travail autour des indicateurs prioritaires afin de mesurer de manière euh, cohérente notre prestation de services faciles, efficaces et adaptée aux besoins de la communauté. Vous en verrez quelques-uns dans cette présentation. C'est également un sujet sur lequel nous travaillons avec les conseils d'administration en identifiant les paramètres clés, le, les éléments clairs que nous voulons mesurer pour évaluer les progrès et la mise en oeuvre de ce plan stratégique pluriannuel. Donc, en regardant la matrice sous ce pilier, vous pouvez voir l'état des activités de la vision annuelle et beaucoup de travail est encore en cours dans les piliers 2 et 3. Le premier pilier progresse bien et puis certaines activités finales qui commenceront au quatrième trimestre de 2022. Mais à ce stade, si nous évaluons la situation, nous sommes sur la bonne voie. En tant qu'équipe, en tant que personnel, chaque trimestre, nous examinons notre vision annuelle. À propos de euh, l'efficacité et la valeur de DataSight, nous constatons la croissance des dépôts. Il y a donc une euh, très bonne, régulière et constante croissance des dépôts enregistrant des DOIs au cours de deux dernières années. Et ce que nous avons également constaté, c'est que si nous analysons le dépenses euh, total alors nos dépenses opératives, les coûts par dépôt diminuent. Et cette tendance est bonne et positive parce que nous voulons nous assurer d'avoir une économie d'échelle qui nous permet de supporter un nombre croissant de membres et de référentiels avec une équipe réduite. Nous sommes actuellement une équipe de 19 euh, employés. Nous voulons être efficaces dans nos processus et nous assurer que nous offrons de la valeur. Nous développons également certaines mesures qui ne sont pas disponibles euh, maintenant et nous travaillons à générer de mesures autour de l'analyse de demande d'assistance pour euh, mieux comprendre comment et pourquoi les membres nous contactent et aussi pour euh, améliorer nos services et notre support et documentation. Le deuxième pilier consiste à connecter les ressources de la recherche par les biais de métadonnées afin d'apporter de la rigueur au dossier académique. Donc, dans ces piliers, nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de la qualité de métadonnées, la compréhension des idées des membres et ce qui est vraiment important. Euh, avant d'apporter des modifications aux fonctionnalités, c'est de comprendre le besoin euh, de ne pas préconcevoir d'amélioration ou de modification des fonctionnalités avant d'avoir euh, vraiment compris ce besoin. Nous travaillons également sur une version 4.5 du chemin qui est une version mineure, mais qui comporte des changements très importants. Nous allons également améliorer le métadonnées relationnel du PITGRAPH et envisager divers tableaux de bord et graphiques pour que vous, en tant que membre, eh, puissiez comprendre eh, l'influence ou l'impact des résultats de recherche et des ressources que vous avez enregistrés dans euh, ou avec DataSite pour euh, facilement faire des rapports et comprendre l'influence. Nous cherchons à fournir de meilleures statistiques de mesures des données ainsi que les traitements de journaux d'utilisation. Nous avons donc notre service de traitement des journaux qui est actuellement dans une version de validation de concepts, mais nous envisageons de lancer une version de production fin 2022 euh, au euh, début de, de l'an prochain. Ça permettra aux dépôts de mettre facilement un, ouvre, euh, un bout de code dans leur dépôt pour suivre l'utilisation et alimenter l'infrastructure ouverte. Nous nous concentrons également sur la documentation, l'orientation et les stratégies d'engagement autour de la mise en œuvre et des flux de travail FAIR, ainsi que sur certains projets connexes dans ce domaine, et sur l'amélioration la, sur des solutions de découvert à travers les interfaces et les APIs. Concernant ces on constate que nous ne sommes pas allés très loin dans l'accélération de l'exhaustivité de métadonnées, donc il y a encore du travail à faire dans ce domaine, mais nous avons commencé à concevoir des produits et à réfléchir à ce sujet. Nous travaillons à consolider et affiner le cas d'utilisation des membres pour connecter les résultats de recherche identifiés et le cycle de vie de la recherche. Un travail d'ingénierie est également en cours autour des services analytiques qui s'y rapportent. Nous avons ensuite accéléré la découverte et la réutilisation de métadonnées des membres grâce à des services améliorés. Actuellement, nous disposons des API ouvertes et euh, nombreux agrégateurs utilisent nos services. Nous voulons nous assurer que nous améliorons ces services afin de faciliter encore davantage l'agrégation de métadonnées et la découverte de résultats de recherche et de nos membres et des ressources que vous mettez à disposition avec euh, les services de DataSite. Nous examinons certaines euh, mesures euh, spécifiques ou métriques spécifiques. Il y a deux choses que nous suivons autour de métadonnées relationnelles. La première est le pourcentage de DOIs qui ont été enregistrés avec des identifiants connexes en regardant spécifiquement le champ Related Identifier. Nous avons constaté des changements au fil du temps. Il est vraiment... Réjouissons de constater qu'en euh, 2022, il y a un pourcentage important DOIs de, euh, de qui ont des identifiants connexes dans les métadonnées. Ça peut donc inclure des identifiants ouverts tels que Roar ou Orchid. Nous examinons l'utilisation et la résolution, c'est-à-dire euh, l'utilisation réelle de DOIS et la résolution de ces euh, DOIS par rapport au nombre total de DOIS. Nous avons choisi un point médian pour chaque année, euh, soit juillet euh, 2019, 2020, 2021 et 2022. Et en regardant le nombre total de résolutions mensuelles, cette année en juillet euh, 2022, nous avons eu plus de 40 millions de résolutions de près de euh, 36 millions de DOIs. Ce qui est vraiment agréable à voir, euh, c'est que si vous regardez les résolutions mensuelles, le nombre de euh, DOIs est supérieur à 1 maintenant. Il s'agit donc d'une tendance d'augmentation euh, positive de l'utilisation des DOIs de, de DataSite. Dans le troisième pilier, il s'agit d'identifier euh, et de connecter tous les types de ressources de recherche dans le monde. Ici, euh, nous cherchons à communiquer notre rôle dans la communauté, ce qui euh, implique de faire beaucoup de cartographie interne, et de réfléchir à ces sujets, mais aussi de travailler avec les groupes communautaires. Euh, ça veut dire nos groupes d'experts de, régionaux et notre groupe directeur de l'engagement communautaire. Euh, en anglais, notre Community Engagement Steering Group. Nous cherchons à nous assurer que nous pouvons fournir un service d'enregistrement fiable pour les résultats et les ressources de la recherche, ce qui implique une collaboration avec euh, différentes communautés qui cherchent eux-mêmes à soutenir leur communauté de pratiques identifiées. Et puis aussi l'amélioration de métadonnées relationnelles pour euh, démontrer l'influence de la recherche en examinant les métadonnées relationnelles dont nous disposons. Euh, et puis aussi l'amélioration de métadonnées relationnelles pour démontrer l'influence de la recherche. En examinant les métadonnées relationnelles dont nous disposons, vous aurez euh, remarqué qu'environ euh, 60% des DOIs enregistrés cette année ont de métadonnées relationnelles. Mais nous pourrions faire plus et mettre en évidence beaucoup plus de ces connexions grâce à différentes stratégies dans la communication et nous avons finalisé une cartographie de parties prenantes. Nous avons aussi amélioré notre stratégie de communication et nous avons commencé à prendre des mesures pratiques intentionnelles euh, en tant que partenaire de confiance en matière de services PIT, alors d'identifiant pérenne, pour les organismes de recherche. Il s'agit donc de l'évolution des services prenant en charge différents types d'identifiants et je parlerai dans un moment de la mise en place de services, euh, de stratégies pour soutenir ces cas d'utilisation. Nous devons faire davantage pour améliorer les métadonnées d'identifiants connexes en ingérant des métadonnées provenant des sources supplémentaires et c'est ce dont je parlais à propos de euh, l'interopérabilité. Enfin, euh, identifier les stratégies prioritaires pour accélérer notre innovation dans les paysages des services PIT, euh, alors d'identifiant pérennes. Dans ce cas, nous examinons souvent euh, des, projets, des projets stratégiques spécifiques qui nous aident à améliorer l'innovation. Les services d'infrastructure de base sont durables grâce à notre modèle d'aviation. Et nous examinons également les domaines d'innovation. Nous pouvons envisager des activités spécifiques limitées dans le temps et qui se concentrent sur la conduite de notre innovation dans certains domaines. Dans ce euh, pilier, nous continuons à développer certaines métriques. Nous voulons donc commencer à examiner les sentiments, les collaborations avec nos, nos Partenaires ainsi que euh, l'engagement et les engagements uniques par les biais d'événements euh, communautaires. Mais une chose que nous avons également observée et sont les tendances dans l'enregistrement des et le Les six premiers types de ressources, alors 86% euh, des DOIs enregistrés euh, proviennent de euh, ces six premiers types de ressources. Il s'agit donc euh, d'un élément dont nous voulons assurer les suivis. Et nous sommes particulièrement intéressés par les suivis de euh, nouveaux types de ressources et de leur croissance. Vous savez que dans le schéma 4.4, nous avons introduit un certain nombre de types de ressources euh, plus granulaires qui relèvent du texte. Et vous pouvez voir que euh, le texte représente toujours un, une grande partie de enregistrements. Ce que euh, ça nous dit, c'est que nous devons consacrer un peu plus de temps et d'efforts pour nous assurer que la communauté peut utiliser des types de ressources plus granulaires et euh, ceux-ci sont déjà disponibles. Et puis, certaines choses intéressantes, euh, voyons qu'un qu type de ressources autre est encore euh, largement utilisé. Nous avons besoin de comprendre et, plus. Et, alors, euh, ce que la communauté euh, enregistre sous autre et euh, nous pourrions, euh, comment nous pourrions euh, mieux soutenir euh, ces besoins. Par exemple, nous savons que l'une de ces choses est instrument et les instruments sont un des éléments que nous cherchons à inclure dans le schéma 4.5. Évidemment, euh, tout ça est soumis à l'examen et, et aux commentaires euh, de la communauté, mais c'est euh, le, le plan prévu. Une autre chose intéressante euh, est que le, euh, les preprints se sont vraiment développés. Nous avons euh, preprints dans DataSite data depuis longtemps, mais nous n'avons introduit l'enregistrement granulaire que récemment. Et en particulier, en collaboration avec Archive, nous avons constaté une forte croissance dans, prat... dans les domaines de preprints, ce qui est vraiment euh, agréable. Et euh, j'aimerais parler davantage de la possibilité de rassembler nos pratiques en tant que communauté et par le biais de services infrastructure ouverte. Euh, D'abord, euh, je voudrais souligner notre valeur. Nous nous concentrons vraiment sur l'enregistrement de DOI et de métadonnées afin d'améliorer la découverte et la réutilisation de résultats et de ressources de la recherche en nous assurant que l'enregistrement et la maintenance sont disponibles, qu'il y a une négociation du contenu pour accéder aux métadonnées, en fournissant une vérification des liens à nos membres et les API publics afin de d'agréger euh, et de réutiliser les métadonnées et de s'assurer que les résultats et les ressources sont découvrables. L'adoption de bonnes pratiques pour la communauté et avoir des interfaces et des services simples avec une documentation claire des équipes dédiées dans ces unités fonctionnelles dont je, je parlais, en affinant davantage la documentation sur les bonnes pratiques et des coordinations communautaires. Enfin, nous nous concentrons sur la création de valeurs en investissant dans des outils et des services permettant de suivre l'influence de la recherche qui transcende les frontières et les domaines. Ça veut dire euh, donc que nous devons nous assurer que la communauté et les membres voient et réalisent cette influence. Et ça, ça s'est fait par les liens de tableaux de bord et d'analyse et en s'assurant qu'il y a des services de récolte améliorés et en se concentrant sur les API GraphQL et les métadonnées relationnelles et qui sont dans les fichiers des données. Grâce à nos différents services, nous cherchons à trouver et à connecter la recherche vous verrez donc dans Data Side Commons que nous avons la capacité de trouver des travaux, des personnes, des organisations et des dépôts. Et vous verrez une certaine évolution et une réflexion sur la meilleure façon de répondre aux différentes besoins d'interface des commandes du point de vue de la découverte. Ensuite, nous avons le PitGraph qui permet à la communauté d'avoir une requête euh, PIT euh, connue et de euh, connaître les entités liées à les types de relations et, autour d'un identifiant pérenne particulier. Notre pratique consiste donc à se rassembler, à s'aligner collectivement sur notre mission commune, et à travailler ensemble dans un écosystème mondial nous devons également reconnaître que nous sommes une partie prenante, une communauté dans l'écosystème mondial. Il est donc très important de réfléchir à la manière dont nous, en tant que communauté, nous insérons dans cet écosystème. Et, et est, cette action collective, et les moteurs du changement par les biais de cette approche, de la communauté des communautés, ce n'est pas un ensemble de, de personnes, mais plutôt une communauté mondiale vraiment vaste et large. L'équipe de DataSight vous remercie pour votre soutien et votre contribution aux divers efforts que nous déployons. Pour finir, nous avons pensé qu'il serait bon de prendre un moment pour réfléchir. Ce que je voulais vraiment, c'est réfléchir un peu à notre situation actuelle, comprendre un peu comment nous pouvons établir des priorités pour l'avenir et partager avec vous ce que et ça signifie de faire partie de la communauté DataSite. Prenez alors euh, en considération le fait que nous avons notre plan stratégique pluriannuel élaboré l'année dernière dans le cadre de euh, la consultation stratégique. Nous avons mis en place un bref sondage Menti et c'est ouvert maintenant. Vous pouvez scanner le code euh, QR et répondre aux questions euh, à votre propre rythme. Et ça nous sera très utile. Dans les sondages, nous cherchons à comprendre votre impression sur les priorités stratégiques, c'est-à-dire le pilier que nous avons défini. Et comment évaluez-vous ces changements? Avez-vous l'impression que nous avons fait des très bons changements dans ces domaines euh, ou oh, faut-il travailler davantage dans certaines de ces domaines? Et ensuite, en regardant euh, euh, vers euh, l'année prochaine euh, et les activités stratégiques sous le, les piliers, comment les classer par euh, ordre de priorité Où mettriez-vous l'accent en cherchant d'établir euh, priorité Et si vous pouviez une ou deux phrases euh, pour nous dire euh, ce que euh, signifie d'être membre des DataSite. Et euh, vous pouvez euh, évidemment euh, compléter le sondage euh, dans euh, votre propre langue. Et il est toujours euh, agréable de partager avec la communauté plus large en dehors euh, des site. Et si vous pouvez et voulez partager sur Twitter ce que vous avez écrit et dans la dernière question euh, du sondage pour euh, partager avec la communauté comment elle peut collaborer ou se joindre à nous. Et si vous pouvez faire là, euh, ça serait merveilleux. Il est vraiment important pour nous de euh, poursuivre un dialogue ouvert autour de DataSite en tant que communauté. Et pour finir, maintenant, vous savez que nous sommes là pour vous soutenir en tant que personnel et en tant qu'équipe de DataSite. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Et vous pouvez nous joindre eh, par email, et par Twitter, et vous pouvez, vous pouvez nous parler dans les forums euh, PIT. Nous avons aussi différentes euh, informations et documentations euh, disponibles et dans nos, nos pages web. Et je vous remercie de votre présence et de votre attention et j'espère que vous vous joindrez à la session des questions et, et au reste du programme que nous avons préparé pour l'Assemblée annuelle de membres et de cette année. Merci beaucoup.